Bonjour à tous, bonjour, ah, bonjour à tous, <rire> j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, euh, je suis désolée du retard, euh, aujourd'hui il était prévu qu'on fasse, que je fasse un live, coucou Liliane, sur la légitimité, et euh, mes amis je vous présente euh, toutes mes sincères excuses, mais je, je viens de vivre un moment un petit peu émotionnel qui me remue et je suis pas en état de vous faire un live de qualité avec des contenus de qualité euh, et c'est important pour moi d'être authentique auprès de vous, d'être transparente parce que vous êtes important pour moi et euh, c'est comme en, en coaching individuel en fait, quand je ne me sens pas en état, quand je sais que je ne peux pas être là à 120%, je n'hésite pas à annuler les rendez-vous, à déplacer les rendez-vous et, euh, et c'est la même chose pour aujourd'hui, en, fait, je... en fait je je vous referai le live sur la légitimité à un autre moment euh, pour que je puisse vraiment, c'est important pour moi d'être à 120% avec vous et de vous offrir vraiment ce qu'il y a de mieux, donc je m'en occuperai certainement ce week-end, donc voilà, soyez rassurés. Euh, euh, mais juste là spontanément euh, c'est voilà je, je sens que je... c'est important pour moi de ne pas faire pour faire c'est pas juste dire j'ai fait pour faire faire un live pour être, faire un live ce qui est important pour moi c'est de vous offrir vraiment un contenu de qualité dans lequel l'énergie est là de façon à ce que quand vous regardez le live que le contenu de mes mots porte l'énergie qui va toucher votre cœur et qui va toucher vos cellules. Donc, euh, merci, coucou, merci Claudine, je te remercie. Donc, euh, au-delà de faire un live, pour moi, c'est aussi une transmission vibratoire et énergétique. Euh, je, je suis passionnée de la transmission. Je suis passionnée de la transmission et, et, et je, je prends énormément de joie d'être en connexion avec vous pour vous partager euh, mes prises de conscience, pour vous partager euh, le fruit de mon expérience aussi et de mes écritures et, euh, et voilà il y a des moments où on est opérationnel il y a des moments où on ne l'est pas Donc, euh, et il n'y a pas de honte à ne pas pouvoir en fait, il n'y a pas de honte à dire au public, bah là je ne peux pas et il y a plutôt de la fierté à se dire à un moment donné à quel point on honore ce qu'on transmet et à quel point on honore l'autre qui reçoit et c'est important pour moi de vous dire que vous êtes important pour moi et ce que je vous donne je suis à la fois euh, respectueuse de ce que je vous donne dans, dans les lives et, et euh, merci Liliane <rire> merci, ça me touche mais aussi parce que vous êtes important pour moi. Euh... Mais c'était important pour moi de me connecter quand même avec vous aujourd'hui, <rire> pour vous exprimer ça. Et euh... <rire> Merci, Lily. Merci. Je voulais aujourd'hui parler de l'authenticité, l'authenticité, la transparence avec soi-même. Et je pense que pour moi, c'est une des valeurs qui est très importante pour moi. Euh, J'aime pas euh, les faux semblants. Euh, J'aime pas les hypocrites. Euh, J'aime pas qu'on fasse semblant de dire que euh, ouais, je suis un super héros alors que je suis dévasté dans mon cœur. Euh, non. Euh, en tant que thérapeute c'est important pour moi de parler, de communiquer de quelque chose que j'ai vécu. Mon expérience, tout ce que je vous communique est le fruit de quelque chose qui m'a traversée, dans lequel j'ai trouvé un chemin, un raccourci et que j'ai envie de vous partager parce que moi, moi ça m'a mis à terre, parce que moi ça m'a pris du temps avant de comprendre. Et ce que je propose est un raccourci pour vous. Euh, donc j'adore créer des processus euh, parce que euh, je, je pense qu'il y a un côté assez alchimiste en moi qui, qui aime décortiquer, qui aime comprendre et qui aime surtout transmettre et mon challenge justement dans mes programmes et ma, ma mastermind c'est de vous transmettre ça avec les mots les plus justes mais pour que vous puissiez le ressentir il y a besoin que, que ces mots-là soient portés par une énergie euh, une énergie d'authenticité pour moi hein, euh, pour que ça puisse vraiment rentrer dans votre cœur et c'est la raison pour laquelle les gens qui s'inscrivent pour le programme « Créer votre propre changement euh, » ou tout ce que je fais me disent toujours wow, « Waouh, il y a une sacrée transformation, c'est oh, assez incroyable !» On a l'impression que parfois certaines personnes disent ah, « C'est un miracle, ma vie a changé !» Oui, mais parce que je ne suis parce que pour moi, moi je ne suis pas fan euh, des des thérapeutes ou coach ou psy ou autre que j'appelle des accompagnateurs di de diplôme en fait je m'en fous que quelqu'un a un, un diplôme c'est pas ça qui m'intéresse euh, moi si c'est juste de la théorie euh, pour moi c'est des donneurs de leçons excusez-moi je vous le dis tel quel euh, donneur de leçons ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est que la personne incarne ce qu'elle transmet pour que je puisse ressentir si la personne me rejoint dans mon cœur quand je dis ouais ça m'a fait mal et oui j'ai souffert et je pense que le fait que la personne incarne ce qu'elle dit nous permet de nous rejoindre de cœur à cœur vraiment et que la personne puisse mesurer pleinement ma douleur et ma souffrance. Et euh, cette authenticité-là est à la fois pour moi une façon de se respecter dans, dans ce que je suis et à la fois de vous respecter dans ce que vous êtes. Euh, quand on accompagne quelqu'un, on, on, on reçoit toute son histoire, on est à l'écoute de toute son histoire. Quand on reçoit, moi en tout cas dans mes séances individuelles, il y a vraiment une notion de responsable, je me sens responsable de, du fait que la personne me, déjà m'accorde sa confiance, que la personne est investie financièrement aussi parce que je sais ce que c'est, je sais ce que c'est et ce que ça implique. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je me sens vraiment engagée dans mes séances individuelles, dans mes programmes. Tous ceux qui l'ont fait, de toute façon, les programmes qui le savent pertinemment, comment je me sens engagée, impliquée. Et... Euh... Oui, cette authenticité, elle est importante pour moi. Si là, je ne peux pas, je vais vous dire, ben là, je ne peux pas. En effet, d'accord et c'est à un moment donné, on arrive aussi à désacraliser un petit peu les thérapeutes qui se disent des grands héros, j'arrive à gagner de l'argent, je suis millionnaire, c'est super, vous allez tous devenir millionnaire, ça va être easy, vous allez y arriver, ça va être simple. Euh, non, je suis voilà, dans le bonheur, je suis en paix, je suis géniale, mon lifestyle c'est super. Oui, mais tout le monde en chie. Je veux dire, moi c'est génial, j'apprécie ce que j'ai, mais avant que j'ai pu savoir tout ça, oui j'en ai chié. Attention, il faut dire ce qui est. Donc, il y a un moment donné où on a besoin d'être au clair aussi, de pouvoir dire qu'on n'est pas des thérapeutes, même si on a des super outils, super astuces, oui, quatre clés pour faire ceci, cela. Oui, c'est bien beau, bon, mais on est tous traversés par la vie. Il y a des moments et il y a des moments où on a aussi besoin d'avoir juste cette humilité face à notre communauté, de pouvoir dire, en fait, là, je ne peux pas, je ne peux pas parce que je ne pourrais pas honorer ce que je vous offre. Et, et, et ça, c est, c est, on rentre dans le fait de dire ok, je peux être expert dans une connaissance mais ça n'enlève pas que je suis un humain comme vous tous où je suis traversée par la vie où je peux, il y a des moments où je craque où je m'effondre et, et il y a des moments où, ben voilà je suis euh, dans une super énergie et quand je suis dans une super énergie c'est ok et quand je ne le suis pas, c'est ok aussi ça ne m'enlève pas mon expertise pas du tout ça ne m'enlève pas mon expertise. Ça rend juste que ce que je vous communique, l'humain de tout ça en fait. On n'est juste que des humains qui, qui, qui vivons à travers des compréhensions, des prises de conscience que nous, nous... avons. Et, et pour moi, être thérapeute, c'est juste être transmetteur de ce qui a hyper à fonctionné pour moi et dans lequel je vous garantis les transformations. Si vous l'avez en main, si vous l'appliquez, vous voyez. Mais je suis comme vous. Je processe. Je suis comme vous. La seule différence, peut-être, c'est que je le fais tout le temps. Je n'attends pas. Et donc, à fur et à mesure qu'on qu purge hein, nos, nos, le, le, comment, la masse émotionnelle qui est là, finalement, effectivement, c'est un peu plus léger sous sa, certains aspects. Puis, il y a d'autres aspects, c'est encore bien chargé, vous voyez. Voilà. Donc, euh, il n'y a pas à prétendre, et je ne prétends pas être celle... Euh, qui, euh, qui, on a l'impression, regarde sur Instagram parfois et se dit, mais en fait, eux, leur vie, elle est géniale, c'est au paradis, génial, presque, on a l'impression, excusez-moi, qu'ils ne pètent pas, quoi. Non, mais en fait, euh, en réalité, si. Mais moi, ça m'a fait du bien, quand j'ai rencontré certaines personnes, de dire, ah ouais, toi qui te mets sur ce piédestal, en réalité, ben, tu... voilà, il y a des moments où tu chiales, il y a des moments où tu t'effondres, ben oui, ben merci, alors pourquoi ne pas le dire aux gens que les gens puissent comprendre, que les gens puissent s'autoriser à s'effondrer aussi. Que les gens puissent se dire ce n'est pas un problème de s'effondrer. Ce n'est pas un problème en tant que thérapeute ou meneuse de son entreprise de dire « là, je ne peux pas » et ouvertement je vous le dis, bien au contraire. Pour moi, ce n'est pas signe de, de, de, de non-légitimité, voilà encore, ou de, ou de ne pas donner moins de valeur à ce que, à ce que je fais. Non, je, il faut sortir du nombrilisme à un moment donné de cette drogue de cette héroïne de l'héros quoi de, de je suis le héros je suis un mentor donc il faut pas que non en fait on est un humain dans lequel on a une expertise point barre on arrête et on redescend voilà. <rire> donc euh... donc voilà donc euh, aujourd'hui euh, je trouverai un moment où quand je serai vraiment dans une belle énergie transmetteur de ces informations sur les quatre clés sur la légitimité je je vous le transmettrai avec grand, grand plaisir. Et pour moi, là, on parle aussi de légitimité. Je me sens légitime, quel que soit l'état émotionnel dans lequel je suis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que c'est important d'arrêter de faire des, des faux... d'être dans un faux semblant, quoi. Je vais communiquer ce que je ne suis pas. Non, en fait, je communique ce que je suis. Je communique les limites dans lesquelles je suis. Je communique qu'il y a des moments où je peux et il y a des moments où je ne peux pas. Mais je communique quand même qu'effectivement, je me sens légitime dans ce que je transmets malgré tout. Parce que quel que soit ce que je vis, dans les moments difficiles ou pas, les clés que j'ai m'aident. Et j'ai envie de vous le partager. J'ai envie de vous le partager. Il y a autre quelque chose que je voulais vous partager aussi aujourd'hui. Euh, C'est vraiment un partage de cœur à cœur aujourd'hui, mes amis. Et merci pour tous vos mots. Claudine, merci pour... Euh, Merci pour ton humilité, Armel. Liliane qui me rassure, je te comprends, Armel, prends bien soin de toi. Ça va aller, en fait, hein, ça passe. C'est juste que la conversation émotionnelle que j'ai eue était juste avant le, le live. Donc, je suis un petit peu... Euh, j'ai besoin de redescendre émotionnellement et d'accueillir ce qui est là et, et de réapaiser mon cœur. Et Sans rentrer dans le contenu de ce que je viens de vivre, j'aimerais quand même vous partager euh, une petite bride. J'ai grandi à Madagascar et... Mes parents avaient un restaurant. Je suis quelqu'un qui a travaillé tôt pour aider ma mère. Parce que mon père étant alcoolique, j'ai dû aider ma mère à travailler au restaurant. On avait une dizaine d'employés. Et ma mère m'a transmis une valeur incroyable, qui était de respecter nos employés, vraiment. On respectait nos employés parce que nos employés avaient un salaire très, très correct. Très, on va dire... Un bon salaire par rapport au, à la majorité des gens à Madagascar. Ma mère, on s'est occupé de tous les gens qui ont travaillé avec nous. Euh, ma mère a toujours, nous a toujours euh, transmis à mon frère et moi et je lui rends grâce pour ça. Que ce n'est pas parce que quelqu'un travaille avec toi que ça veut dire qu'il faut regarder ces gens-là de haut. Il, elle nous demandait de respecter les gens, respecter les gens qui travaillaient pour nous. Et donc... Euh, on est même allé, ma mère payait même la scolarité des enfants, de, des personnes qui travaillaient avec nous. On prenait soin de leurs enfants, on prenait soin d'eux. Et j'ai trouvé dans cette attitude qu'elle avait, ma mère, et qui me touchait profondément, tout l'amour qu'elle avait pour les gens, tout l'amour qu'elle avait pour l'humain. Je pense que je tiens vraiment ça d'elle. Aujourd'hui, je suis amenée à travailler en équipe, je suis propriétaire de mon entreprise, de mon cabinet et je travaille en équipe et je mets à l'honneur le fait de respecter les gens avec qui je travaille et j'aimerais juste vous dire que dans la notion d'authenticité à quel point c'est important pour moi d'être la continuité de ce que, de ce que je dis que je puisse l'incarner du plus profond de mon cœur, mais que je puisse avoir aussi l'attitude envers les gens qui sont autour de moi. Il m'est important, et c'est vraiment ce que je, je véhicule, de m'aimer, de me respecter, de trouver la justesse dans toute chose que je vis. Je le dis moi-même, je vous le dis dans les lives. Je l'incarne au mieux dans ma vie. Mais c'est important pour moi aussi, de dire ça aux personnes que j'aime autour de moi et aux personnes qui travaillent avec moi. Et parfois, on est dans des, il y a un moment donné où parfois on est dans un conflit d'intérêts où on se dit « Ah, mais si je dis rien, au moins je profite de tout ce que la personne me donne. Je vois que les personnes avec qui je travaille me donnent énormément. » Et on se dit « Ah, c'est super, c'est génial. Hein. » Et on a la possibilité de ne rien dire. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je suis dans le respect, la considération Est-ce que j'honore la personne qui travaille avec moi Non. C'est juste pour vous dire que parfois, quand, en fait, quand on aime vraiment les gens, quand on est vraiment dans l'humain, on a besoin d'offrir ce respect, cette liberté à l'autre, de s'honorer vraiment. Et parfois, c'est... Parfois, c'est au détriment de ce que l'on veut égoïstement pour soi. Vous voyez? C'est... Mais je ne sais pas si vous voyez un peu ce que j'ai pas trop envie de pouvoir rentrer dans la conversation que j'ai eue. Mais c'est juste pour vous dire que... <coughs> qu'aujourd'hui, aujourd'hui, pour moi, il est important d'avoir des relations équilibrées avec des gens que j'aime. Équilibrées, ça veut dire les amener à s'aimer, à se respecter, à poser les limites, même si ce qu'ils vont dire ne va pas dans le sens que moi je veux. Non, mais je vais aller dans le sens où la personne s'honore, parce que moi j'ai besoin de m'honorer moi-même. Il y a un moment donné où c'est important de ne pas agir égoïstement par rapport à ce qu'on gagne de l'autre, mais juste de pouvoir rétablir les choses en disant « Au-delà de ce que je gagne de toi, j'ai envie que tu t'aimes, que tu te respectes, que tu poses tes propres limites. Et c'est ainsi que je peux être avec toi dans la justesse complète. Quitte à perdre la personne. Parce que ce camp, quitte à perdre la personne en fait. La question c'est juste, à un, un moment donné, n'est pas ce que je gagne et ce que je profite de la relation. La question c'est quelle relation j'ai envie de vivre avec l'autre. Est-ce que j'ai envie de vivre une relation dans un déséquilibre ou est-ce que j'ai envie de vivre une relation où je viens inviter l'autre à être sur le même pied avec moi dans le respect de soi dans la considération de soi et que quand l'autre sera dans la considération de soi l'autre puisse poser ses propres limites et à ce moment-là un nouveau jeu peut se jouer je vous le partage <rire> je vous le partage je vous le partage très très sincèrement parce que c'est important pour moi de l'amour de l'humain incroyable l'amour de l'humain, l'amour de soi amène à aimer l'autre, vraiment et aimer l'autre pas à travers ce que je vais gagner non, on abandonne le résultat mais aimer l'autre pour permettre à l'autre de s'aimer en conséquence de pouvoir déposer ce que la personne, ce qui est bon et juste pour l'autre. Et à partir de là, de se dire, « Ok, si on peut allumer ce feu, cette lumière à l'intérieur de notre cœur, où on s'honore chacun, qu'en est-il de notre relation ?»« Qu'en est-il de notre relation <rire> ?» Euh, Claudine qui dit merci Arbel pour ce partage qui fait grandement écho bon bah tant mieux <rire> c'était vraiment spontané je vous ai vraiment partagé ce que je ressens là tel que c'est là avec les partages de ce qui est là voilà je vous ai dépris ce qui est là c'était vraiment ça euh, voilà je pense que c'est le dénominateur commun de ce live et l'authenticité certainement indéniablement l'amour que j'ai pour l'humain et je suis fière de pouvoir faire ça fière de pouvoir faire ça hmm. Hmm. fière de pouvoir faire ça <rire> donc mes amis euh, encore mille excuses mille excuses mais je, voilà, chacun de vous est important pour moi, ce que je dépose mes lives, mes mots sont c'est important pour moi de d'honorer votre confiance et de vous amener à chaque fois un contenu de qualité parce que je sais que les mots ont un poids j'ai l'entière responsabilité de cela, ainsi que l'énergie qu'elle comporte, donc je préfère être avec vous, revenir et faire le live sur la légitimité avec une énergie euh, ajustée, voilà <rire> je vous souhaite tous de passer une bonne journée mmh. Euh, prenez bien soin de vous. Hello tout le monde qui se, nous rejoint sur euh, Instagram. Prenez bien soin de vous, surtout, surtout. Et on reste en lien <rire> avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et tout passe, mes amis, tout passe. Et tout est absolument juste. Tout est absolument juste. Restons dans notre cœur, restons dans notre cœur, de l'espace de notre cœur. Claudine qui dit « Prends bien soin de toi, Arbel, et de ta paix interlire. » Merci beaucoup, j'en prends soin, j'en prends soin. <rire> à tout bientôt mes amis. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. <rire> ça, ça fait du bien d'avoir ce petit cœur-là. Au revoir.